des états qui sont membres de l'AMVS. Les états doivent, à travers euh, les organes de défense et de sécurité, assurer la protection de la falémée en mettant hors d'état de nuire tous les, ces agents euh, qui sont là autour de la falémée et qui exploitent l'eau et qui utilisent surtout des produits chimiques, le mercure, le cyanure, qui empoisonnent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 Pour le foot à jalon, euh, ce sera dans une conférence de presse internationale et la date vous aura annoncée, et sous l'égide évidemment aussi de la, de, la, de la CDAO. Merci beaucoup, je vous remercie.